Et hey, bonjour à c'est Museo, c'est un peu faux. Voilà, c'est décidé, euh, ma nouvelle webcam, aujourd'hui... Eh ben non, je... c'est pas ma webcam. Je <rire> me non mais... Non, ouais. Non, Mais en plus, ça se voit bien, hein, que c'est pas moi, parce que c'est un euh, passage Minecraft. Ça se voit que c'est un passage Minecraft. Mais... Euh, presque si, non mais et eh oui, c'est un fond vert. Oui, je mets mon préfet. Pour faire croire que c'est un webcam. Après je peux l'utiliser comme une webcam s'il te plaît. je filmerai pendant 20 minutes. Et pendant 20 minutes.. Non ces 20 minutes là, ça sent comme ça. Et je dirais rien pendant 20 minutes. C'est vrai, ça c'est long. Mais bon, voilà. Si, euh, cette idée de webcam Minecraft, bah. Okay. Euh, peut-être que je m'en plus. Bah, peut-être que je la ferai. Peut-être c'est marrant. Même si c'est pas vraiment webcam, c'est peut-être marrant. Une interaction Minecraft. Okay je dis 24 minutes, mais non, tu genre 10 minutes ah sais que ces que à chaque fois je vais passer, ouais bon c'est ça, ça chiant pour moi voilà, je ferai wait 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes tout c'est, welcome là, uh, welcome live donc une heure oui, je vais pas bouger pendant une heure tout à fait normal alors deux vidéos, après les vidéos originales plus tard. Um, euh, après les vidéos originales Minecraft je l'ai effacé donc ça, ça vous dit que je fasse ça mon webcam ah, ouais. bien, juste pour ça et oui euh, je vais pas faire ça une seule vidéo deux minutes deux minutes vingt hein.